Je ne vais pas vous parler de vaccination, ni si, à mon avis, il faut ou non se faire vacciner, parce que ce n'est pas le vrai sujet avec le pass sanitaire. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle je partage avec vous ma réflexion sur le pass sanitaire et ses conséquences. Comme toujours, une mise au point préalable, je ne prétends pas détenir la vérité révélée. Le but de cette vidéo est d'abord le plaisir de partager avec vous, et ensuite de fournir à vos propres réflexions une base qui vous permette de vous forger votre vérité personnelle, et cela malgré la propagande médiatique, étatique et de manière générale dans laquelle nous baignons. Pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, abonnez-vous à la chaîne, ou mieux encore, abonnez-vous à mon blog et ma newsletter à partir des liens que vous trouverez dans la partie description, pour rappel, cette partie d'inscription, vous y accédez à partir du plus plus majuscule qui se trouve environ 2 cm sous la vidéo au-dessus de la zone des commentaires. Pour commencer, il faut dire une chose qui est importante, qui va déplaire à certains mais qui m'est chère parce qu'à mes yeux cette chose est essentielle, c'est que il y a réellement un problème de santé publique avec le Covid et ses suites. Alors qu'est-ce qu qui fait que je dis ça Parce que je sais que beaucoup d'entre vous euh, sont opposés à cette idée-là. J'ai eu de nombreux commentaires, euh, très majoritaires parmi les commentaires que j'ai pu recevoir lorsque j'ai parlé de ce sujet pour me dire qu'il n'y avait pas, de, n avait pas de, de virus ou que le virus c'était rien, etc., etc. Il se trouve que personnellement, pour des, pour des questions d'environnement de, familial, euh, je suis en relation avec des personnes du milieu médical, je suis en, aussi en relation avec des ressortissants de, de, de certains pays asiatiques et je peux vous dire qu'actuellement dans certains pays asiatiques euh, qui n'ont pas de vaccin ou qui n'ont pas la chance d'avoir les vaccins que nous avons nous en Occident notamment le Pfizer, euh, l'AstraZeneca même s'ils décriaient euh, et puis enfin moi, je ne les, les ai pas tous en tête qui n'ont que le Sinovax dans ces pays euh, la population a droit au Sinovax Manifestement le vaccin n'est pas efficace, on ne vous le dit pas, euh, mais clairement il n'est pas efficace Tandis que les autorités gouvernementales, elles, bénéficient du Pfizer Donc on voit tout de suite euh, là, ce que ça veut dire Et euh, la situation dans certains de ces pays est absolument dramatique Avec des cadavres de gens morts du Covid dans les rues Et j'ai vu des vidéos, des vidéos donc, privées qui sont tournées par les les relations ou les amis des personnes que je connais. Il faut aussi rappeler qu'en France, depuis 18 mois, officiellement, il y a 120 000 morts du Covid. Alors, je sais très bien que pendant quelques mois, toute personne qui décédait à l'hôpital, y compris parce qu'elle avait deux balles dans la tête quand elle arrivait, était déclarée morte du Covid. Donc, ce chiffre est exagéré. Pour autant, même en appliquant un coefficient correctif important, on peut légitimement penser que on est euh, sur une base de décès de 60 à 80 000 personnes par an pour cause de Covid. En France, bon, il faut rappeler que dans notre pays, la mortalité est de l'ordre de 600 à 650 000 personnes par an. Autrement dit, le Covid représente maintenant au moins 10% de la mortalité ordinaire que nous avons. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Ce, ce n'est pas un armageddon contre euh, ces maladies que sont euh, le cancer, les maladies cardiovasculaires et ADC et compagnie. Euh, mais c'est une grande cause de mortalité même en France. on est bien conscient de ces choses-là, de cette réalité, le gouvernement français, comme d'ailleurs tous les gouvernements du monde, est totalement dans son rôle en décidant de mesures énergiques au niveau vaccinal pour essayer d'améliorer la situation. Parce que là il n'y a rien à redire à ce que fait le gouvernement. Mais en imposant un pass sanitaire, solution qui n'est appliquée que dans quelques rares pays, qui sont d'ailleurs des, des dictatures euh, totalement, euh, totalement déhérentes, euh, je crois qu'il y a le Tadjikistan, enfin bon ce genre de, ce genre de pays, ce n'est même pas appliqué en Chine. Ah, donc en imposant ce pass sanitaire, eh bien, le gouvernement a transformé une affaire qui était purement sanitaire en une affaire qui est essentiellement politique. Depuis le discours de Macron du 12 juillet tout se passe comme si la volonté du gouvernement était d'humilier les français en piétinant leurs droits, leurs droits en général donc au singulier et leurs droits au pluriel et en l'occurrence le droit de ne pas se faire injecter une substance dans laquelle ils n'ont pas confiance. Et la méfiance que l'on peut éprouver à l'égard de ce vaccin et que je prouve personnellement d'ailleurs je ne suis pas vacciné à ce jour, est légitime, compte tenu du contexte ubuesque dans lequel il est, il est apparu, et je pense en particulier aux mensonges, aux hésitations du gouvernement dans le traitement de la pandémie, je pense également à l'atmosphère de conflit d'intérêts, aux milliards jeu dans cette histoire de vaccination. Voilà je pense également à l'acceptation par l'autorité européenne des vaccins en fait, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle de l'AstraZeneca après que les cas de décès ou de, de, de problèmes graves tels que des thromboses soient, soient apparus je vous vous rappelez il, il y a quelques mois le vaccin enfin, l'autorité avait été saisie et puis quelques jours après la rendu son circule il n'y a rien à voir ce vaccin est, est excellent vous pouvez vous faire vacciner par l'AstraZeneca bon le plus extraordinaire et dissuasif dans cet ensemble de, de faits euh, tout à fait abracadabrants, c'est que les labos qui ont produit les vaccins ont obtenu des gouvernements des pays concernés par, leur, euh, par la distribution que leur responsabilité euh, juridique soit exonérée euh, en cas de problème consécutif à ces vaccins. C'est vachement rassurant. Ce qui est également rassurant, c'est que une euh, dernière nouvelle, enfin, une dernière nouvelle qui ne sont pas très fraîches, mais je, je ne sais pas... Si, enfin, ce qui est également rassurant, c'est qu'il y, y a quelques mois, quand le vaccin est sorti, euh, le Pfizer, parce qu'il est sorti en premier, le patron du labo Pfizer euh, avait indiqué qu'il ne serait pas vacciné, qu'il attendrait un petit peu... Euh, Est-ce que... Enfin, est, voilà, qu'il attendait un petit peu, alors, attendait quoi de, de voir si ça se passe bien pour les, les personnes qui seront vaccinées avant lui. D'ailleurs, les manifestants qui défilent à plusieurs reprises depuis, depuis, le 17, depuis le 17 juillet, ont très bien compris de quoi il s'agit, puisque leur slogan n'est pas « à bel vaccin », leur slogan c'est « liberté ». Bien évidemment, en, en France comme partout dans le monde, l'immense majorité des, des gens sont favorables au vaccin, mais être favorable au vaccin, c'est une chose, accepter d'être obligé de se vacciner, ça n'est une autre, ou si on est soi-même vacciné, accepter l'idée que l'État puisse obliger des citoyens à se vacciner, ça n'est également une autre. Donc malheureusement, par rapport à l'objectif qui aurait dû être le seul objectif dans cette affaire de vaccination, qui est celui qu'un plus grand nombre possible de Français se fassent vacciner, entre parenthèses volontairement, ça, ça va de soi, euh, et bien on est en train de totalement déraper, puisque maintenant on n'est plus dans, sur une question de santé publique, on est sur une question, sur un rapport de force politique entre un pouvoir euh, qui, est, euh, qui est dans une démarche trop autoritaire euh, et, puis, et puis un peuple qui ne veut pas, euh, qui ne veut pas se, se laisser mener par le, par le bout du nez. Et il faut bien dire que dans cette affaire-là, c'est le gouvernement qui porte l'entière responsabilité de la situation, euh, parce que si aujourd'hui il y a 40 ou 50% de Français qui ne sont pas encore vaccinés, euh, la raison n'est pas que subitement euh, des individus qui depuis, depuis qu'ils sont nés euh, ont subi euh, 10 ou quelque chose comme ça, euh, vaccins obligatoires et obligatoires depuis des décennies, ou euh, depuis, euh, pour certains, de, depuis un siècle, euh, sans que cela leur pose problème, aurait tout d'un coup un problème pour se faire vacciner. Non. La réalité c'est que la masse des Français qui aujourd'hui encore refuse le vaccin, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas confiance dans ce vaccin, euh, eut égard à ce que je vous ai rappelé il y a quelques, il y a quelques minutes, eut égard, eut égard également au fait que le gouvernement veut imposer de force la vaccination, euh, alors que ce gouvernement s'est totalement discrédité depuis le début de la pandémie, par la, la façon calamiteuse dont, dont il a géré cette pandémie. Alors, façon calamiteuse, c'est-à-dire l'incurie, les mensonges, euh, les retours en arrière, les contradictions, et que, bien avant la pandémie, d'ailleurs, il était déjà largement discrédité dans une énorme partie de la population. Alors, de même que tous les chemins mènent à Rome, quand dans un pays, il y a un grave problème fondamental qui perdure, tous les événements politiques euh, ou sociétaux finissent par nous ramener à ce problème de fond. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, On voit que les partis politiques, PS, LR, LREM, même, même Front National dans, dans une large mesure, tournent le dos au peuple, une fois de plus, et vont dans le sens du gouvernement, qui est d'ailleurs, euh, et c'est ce qui est grave, euh, qui a une position qui est extrêmement contestable du point de vue des libertés euh, françaises du point de vue de ce qui est prévu dans la Constitution. C'est là quand même le sujet de fond dans cette affaire de passe sanitaire. Mais pas que les partis politiques. Euh, il y a euh, également euh, l'ensemble des institutions importantes, l'Assemblée nationale, euh, évidemment, le, le, la Constitution de la Ve République fait que euh, elle a vocation à voter dans le sens que soit le président. Euh, le Sénat, euh, qui lui, euh, en théorie, est un contre-pouvoir, euh, le Conseil d'État, donc ces trois institutions euh, ont, ont quasiment donné blanc-seing au gouvernement pour euh, son affaire de passe sanitaire, donc il reste le Conseil constitutionnel, donc il est considéré par les, par les spécialistes de cette institution que, bah, que c'est vous d'avance et qu'il n'y a pas grand-chose à attendre euh, pour la défense de, de la Constitution. Donc en d'autres termes et en résumé, vous l'avez compris, les Français sont lâchés par tout le monde. Ce que j'appelle tout le monde, c'est bah, tous les corps constitués, toutes les institutions, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui existe dans notre société démocratique, euh, civilisée, euh, qui s'est constituée d'ailleurs bien, euh, bien avant la mise en place de la République, qui s'est constituée au fil des siècles euh, par la monarchie, qui ensuite est allée encore plus loin dans, dans, la, dans, dans un fonctionnement démocratique euh, au, fil des, au fil des républiques, avec des, avec des hauts et des bas. Euh, eh bien, tout cela euh, s'avère euh, maintenant fictif, et le peuple est soumis, et, et le peuple est devant un choix simple, euh, se coucher devant cette espèce de conjuration tacite, ou se rébeller. On voit depuis maintenant euh, plus de dix jours qu'il a choisi le chemin de la rébellion. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi la situation peut basculer en une crise civile. Il y a une similitude évidente, et chacun a dû le remarquer, entre la situation qui vient de commencer et l'affaire des gilets jaunes. Dans les deux situations, le peuple, avec un grand P, se soulève contre une situation qu'il juge inacceptable et qu'on veut lui imposer de force. Sous nos yeux, une deuxième crise comme celle de 2019 est en route. Mais l'histoire va vite et 2021 ne sera pas comme 2019. Il y a plus un réseau, notamment celle-ci, qui à mon sens est la plus importante. Les Gilets jaunes ont tiré les leçons de leur écrasement et dans l'intervalle, ceux qui ont été leur plus fervent soutien, même s'ils n'avaient pas accès aux médias, qui sont ce qu'on appelle disons, la mouvance souverainiste ou patriote, derrière laquelle mouvance animée par des personnalités très peu connues du grand public, puisque ces gens sont totalement ostracisés dans les grands médias. Ces gens-là, en tout cas, existent, sont actifs, et ces gens-là travaillent. Pendant cette période, certains ont théorisé le recours au soulèvement populaire comme seul moyen dans le contexte actuel, disons dans le contexte, dans le contexte qui prévaut depuis des années, comme seul moyen de sortir du système oligarchique maastrichien dont Messieurs Macron, Hollande et Sarkozy sont les, les parfaits rochetons. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le coup de force de Macronie avec le pas sanitaire apporte un sacré grain à leur moulin. Donc les considérables que l'on a vus à l'œuvre depuis le 17 juillet ne se sont pas réunis comme ce fut le cas en 2018-2019 par la magie des réseaux sociaux et de manière spontanée et inorganisée. Le rassemblement a été organisé, a été organisé par des leaders politiques, ce sont les leaders dont je vous parlais, cela, mais cela montre bien qu'on n'est pas, qu pas en 2019, montre bien qu'on n'est pas en 2019 et que l'analyse de ceux qui ont théorisé le soulèvement comme, comme ultime solution pour renouer avec un État démocratique était certainement juste. Alors vers quelle suite allons-nous Bien sûr, le gouvernement peut faire volte-face et abandonner, comme je l'imaginais d'ailleurs dans ma vidéo précédente, euh, l'affaire du pass sanitaire pour se concentrer sur la réussite de la réforme des retraites. Pour toute précision sur le sujet, ben, je vous invite à, à vous reporter à cette vidéo qui, qui remonte à, à une dizaine de jours. Je continue à penser que c'est probablement là sa stratégie. Pour autant, les, les foules qu'il a commencé à énerver et à mettre dans la rue, ne sont peut-être pas prêtes à rentrer chez elles. En tout cas, ne sont peut-être pas prêtes à cesser de manifester parce qu'il faut qu'il le rappeler, il y a pour un très grand, un très grand nombre de Français de bonnes raisons de manifester contre le gouvernement. Et depuis quelques années, on sait qu'il ne suffit on sait qu'il suffit d'une qu étincelle, d'un prétexte, pour remettre tous ces gens dans la rue. Surtout si une grande crise financière, économique, monétaire venait à éclater. Et justement, ça pourrait être une conséquence du pass sanitaire de la, précip de la précipiter. Le pass sanitaire, s'il est finalement appliqué, va avoir comme conséquence de précipiter l'effondrement du secteur de la restauration, peut-être du secteur hôtelier, qui sont actuellement très gravement touché, euh, de tout ce, qui, tout ce qui est bar, de tout ce qui est euh, organisation culturelle, et puis va gêner considérablement le fonctionnement des entreprises, parce que si une part importante des Français qui aujourd'hui ne veulent pas se faire vacciner, continuent à ne pas se, faire, euh, pas se faire vacciner malgré le pass sanitaire, on peut se demander comment les entreprises vont pouvoir continuer à fonctionner, avec des salariés qui ne peuvent pas être intégrés parmi les autres. Cette crise avant même l'accélérateur que va constituer le pass sanitaire, le gouvernement l'attend. Si vous suivez mes vidéos dans lesquelles je parle des questions monétaires et bancaires, vous, vous le savez. Une nouvelle preuve, j'ai peu l'occasion de vous en parler depuis, mais qui est toute récente, c'est le, le décret du 2 juin, par lequel le gouvernement met en place les modalités d'un contrôle des capitaux. Notamment pour veiller à ce que les grandes entreprises ne puissent pas placé à, à l'insu du gouvernement français, donc à l'insu de Bercy, des sommes excessives dans d'autres pays que la France ou, ou dans d'autres secteurs que l'Union européenne en prévision d'un effondrement financier et monétaire de la zone et de la France. J'adresse ici un petit salut à ceux qui avaient gentiment moqué la vidéo que j'ai faite il y, a, il y a deux ou trois mois, ou trois ou quatre mois, euh, sur le thème, dont, enfin, dont le titre était à peu près. Euh, la France va-t-elle vers un contrôle d'échange Elle était parfaitement prémonitoire. Euh, J'avais vu tout à fait juste sur euh, ce qui pouvait se faire et je ne savais pas à l'époque qu'au mois de juin, euh, le, le gouvernement français, qui est certainement abonné à ma chaîne, euh, commencerait à prendre des mesures. Bon, la vidéo est terminée. Pensez à la liker très important pour sa promotion dans YouTube à, parta à partager à commenter. La prochaine vidéo essaiera de répondre à la question interdite, une autre Europe est-elle possible Vous en description les liens vers mes formations pour protéger le patrimoine, notamment en situation de crise, et également la présentation du service de coaching. Sur ce, à bientôt.